Papa la pa, papa la euh, pa, la pa, Excuse-moi, euh, ça fait quand même 23 jours que je monte toutes tes vidéos, et ça fait 23 jours que je m'aperçois qu'il n'y a que 8 reines sur tes vidéos. Pour moi, ils sont censés être 9. Hein. Comment ça, il y en a 8 Allons vérifier ça. Alors, Père Noël, ok. Nain, ok. Maintenant, on fait le tour des reines. Tornade, ok. Danseuse, Ok, fringant, ok, furie, ok, comète, ok, cupidon, ok, éclair, ok, rodolphe, ok. Bah, t'as raison, il manque tonnerre. Bon, bah, j'ai plus qu'à en réimprimer un du coup. En réimprimer un, hop, ah, t'es pas bien, modélise-le. Chiche d'en refais un, de le modéliser complètement de A à Z. Bon, allez, chiche. Ok Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Makers. Voilà tartouche j'espère que ce calendrier de l'Avent vous aura plu. En tout cas, moi je me suis bien amusé. Euh, je pense que passer de ce Among jusqu'à réussir à faire... Euh une reproduction, on va dire, de l'original euh, pour faire sereine, ça m'a permis de bien avancer. Euh, je ne partagerai pas ce fichier, puisqu'il ben, y a un original qui existe. Euh, si vraiment vous voulez avoir celui-là, euh, dites-le moi, et j'essaierai de voir avec euh, le créateur du modèle original s'il accepte que je partage celui-ci. Euh, Dites-moi en commentaire sur les 24 modèles du coup que j'ai fait sur toute cette période de l'avant. Euh, quel est le modèle qui vous a le plus plu euh, Ça m'intéresserait de le savoir. Euh, et puis, bah, Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire euh, du coup de passer de bonnes fêtes, euh, de fin d'année en famille ou pas, en fonction des situations. En tout cas, profitez à max. Nous, on se retrouve l'année prochaine. Je ne ferai pas de vidéo le dernier jour du mois de décembre. Je pense que je vous en ai fait pas mal et je vais me reposer un petit peu, je vous avouerai. Donc, euh, bah, moi, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine. Et slide, je te laisse ranger tout ça parce que sans plus, c'est à moi de plonger.